Demain, si la Nouvelle-Calédonie restait dans la France, d'une part, ce serait bénéfique pour la Nouvelle-Calédonie, car en effet, sur le plan financier et économique, la Nouvelle-Calédonie n'est pas indépendante financièrement. En effet, la France transfère chaque année environ 140 milliards pour le budget de la Nouvelle-Calédonie, pour son fonctionnement pour les provinces, les mairies et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie.